C'est parti pour euh, cette sixième course peu lente. le Nafakation devant Control Magic, bien parti avec Battle of Asia. Il y a également Global Glory qui est à l'extérieur de Toro Bravo qui évolue en quatrième position. Ensuite, le Nafakation qui s'est bien repris, Stop All the Clocks à l'extérieur et Arizona Silk ferme le cortège. Donc, euh, c'est Courtroom Magic qui va diriger les opérations. Toro Bravo est en train de tirer énormément pour l'instant et euh, il reste sur les barres pour l'instant. Donc devant, à 900 mètres de l'arrivée, c'est Courtroom Magic qui a l'avantage devant Battle of Allegia. On retrouve en épaisseur le Navigation qui s'est rapproché de la tête de la course pour talonner même Courtroom Magic. Donc le Navigation à l'extérieur de Courtroom Magic, Battle of Allegia. Uh, il y a Global Glory uh, qui est bien en 3e-4e position en dehors. Toro, au bravo qui joue toujours de la tête à son extérieur Stop All the Clocks, Arizona Silk qui va se rapprocher dans le 2 de Battle of Allegia, à 500 mètres de l'arrivée avec Lunafication qui a pris le relais en tête de cette épreuve devant Courtroom Magic Global Glory qui était un peu en difficulté mais va essayer de se rapprocher sous pression Battle of Allegia, un parcours idéal Toro Bravo est lancé maintenant à l'extérieur Arizona Silk Stop All the Clocks en pleine ligne droite avec Courtroom Magic Lunafication Global Glory à l'intérieur Battle of Allegia. alors Courtroom Magic Battle Of Battle of Allegia contre Magic qui revient sur lui pendant contre Magic Battle of Allegia contre Magic Battle of Allegia.